La soudure à l'arc est la méthode d'assemblage définitive de tous les métaux ferreux, fer, acier, fonte. C'est une vraie soudure, c'est-à-dire qu'on la soudure à l'arc et la à euh, les... la rue à Je suis en prison, là, derrière le barreau. On va... En prison là, derrière le barreau, on va poisser un petit coup de meuleuse et de lime pour euh, polir les soudures, pour les finir correctement. Alors voilà, notre garde-corps est terminé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la soudure à l'arc, vous l'avez vu, c'est c'est pourquoi il y a deux conditions à ça. La première, c'est la deuxième, c'est la deuxième, c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est à l'arc C'est une vraie soudure, c'est-à-dire qu'on Le